Oui, Bonjour, je suis Chalem, je me présente. Euh, J'ai un stand avec de l'art africain, ce sont des bijoux, des vêtements et des colliers, des... tout ce que vous voyez sur la table. Donc euh, on est à cette petite rencontre avec euh, euh, les, les frères. Et on est au CAC, on est venu porter notre force, notre contribution, des endroits où on peut se réunir, être ensemble. Et être tout le temps ensemble, ça va nous renforcer. Alors, mon mari, il a des Christophines, il a des croissants, et nous avons un jus. Sonny, prends le jus, prends le jus pour moi. Ouais. Donc, ces croissants, ces croissants. Oui. C'est croissant, euh, croissants gingembre et du lait de coco. Oui, une bouteille. Oui, oui, c'est ce que je vais faire. Oui. Alors, on a euh, du jus de croissant fait avec du, de l'eau de coco et du lait de coco et sucré au miel. Alors ce sont des choses euh, que nous avons besoin en ce temps-là. <rire> on ne peut pas dire c'est un jus, mais on va dire c'est un alicament. D'accord, merci. Ok, ah ben, moins 600 d'ocane, donc encore saint Rose. donc cas faire tout ça et là là là, là, je là, foie à la calbasse. à des petits calbasses à 2 euros, 3 euros, 50 centimes. Là, on a des poppées en fibre coco. Là, on a des calbasses pour manger des assiettes. Et puis là, on a toutes sortes de graines. Toutes sortes de graines locales pour faire collier, pour faire décor à kazao On a des tibouins de l'huile Nem, des de l'huile Carapate. On a des tibouins de pour Carapate. On a des tibouins de l'huile Carapate. On a des tibouins de On a des tibouins de a On a de on nous caveonne et euh, nous ni wawa. Grenfal là, c'est un pays en nous c'est pas habité en Afrique, c'est un pays là oui, est ça ressorti. Ouais, c'est wawa qui là. Sinon nous qu'a fait nous qu'a fait ici dans beurre coco et fromage coco aussi. Ouais, nous avons fait transformation. Et puis euh, sinon nous ni des petits sacs comme ça là en calbas, des petits potards d'eau pour pendant quoi ou pour là où besoin boire de l'eau nous y bitera assez ou. Et puis là, nous avons des sacs en calbasse. Des belles petits sacs en calbasse. Et puis là, nous avons des chapeaux en fibre coco. Des chapeaux, que nous avons fait en fibre coco. Et ça, c'est des calbasse décorées. Vous voyez, un belle, tout ça là. Donc là, à présent, nous avons des fougères. Nous avons fait des fougères arborescentes. Nous avons fait des fougères arborissantes pour des plantes, pour des orchidées, pour tout ça. Donc là nous avons des totems là comme ça là. Et là nous avons des grands vases là. Et là c'est des petits potes pour mettre des orchidées. Ouais, des petits potes en fougère Donc sinon nous j'annis des petits potes qui j'ai des orchidées dedans, qui j'ai planté. Ouais, ouais. Et sinon, ben, c'est ça ni là pour l'instant. Donc euh, moi-même c'est Saint-Trois numéro moins c'est 0690 97 87 76. Donc des bisous ont habité, ils crié moins et puis pas, pas de problème. Ok. Donc euh, bonjour, je suis écrivain. Euh, J'ai écrit « Les morts de descendants » que je vous propose euh, ici durant tout le week-end à l'occasion de euh, l'anniversaire de Bob Marley. J'espère que vous allez venir nombreux. Je ne suis pas seul, évidemment. Euh, mon livre raconte une histoire qui est... Mon livre raconte l'histoire du rastafarisme dans les années 80, en Martinique, mais aussi, de manière un petit peu plus métaphorique, notre relation à notre terre et notre relation à notre histoire. Voilà. « Fais donc Ayanaï de ta sagesse, de ta connaissance, de ton intelligence et de ta compréhension pour qu'Ayanai fasse ta volonté. Que ta bénédiction sur Ayanaï soit !» La famille rassasiée, le nu habillé, le mal acquéri, les anciens protégés, l'ignorant instruit, les sans-abri habités et les enfants traités avec soin. Dès l'ivoire, il y en a et les mains des ennemis afin qu'il y en soit fertile non seulement à ce jour mais pour toujours. Lorsque les ennemis seront détruits, ils auront disparu dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs de la mer, dans le centre de la mer et dans le lac de feu. Qui fait colonialisme je vous donne la place pour au royaume l'éternité, majesté, à travers le pouvoir du roi, du roi, Seigneur, des Seigneur, mis en de la tribu de Yoda, et une lui-même, une lumière de ce monde, il Majesté, majesté impériale, c'est roi de la création, de la création, le de le roi de sans commencement, sans fin pour toujours, protecteur de la foi et maître de l'univers. du du sang, gloire à pitié, j'ai toutes créations-là depuis plus grandes étoiles. Aïe